Merci mille fois, Anne. Je oui, nous on propose quelque chose qui est original pour nous, c'est une première, c'est la première fois que. On ose présenter à la fois des résultats scientifiques et, euh, et une composition musicale dans un groupe qui cherche depuis sept ans, euh, à, euh, qui s'appelle Bibest, Be qui est un mariage franco-québécois de, de chercheurs, d'artistes et euh, d'entreprises qui font des études d'impact, d'entreprises privées. Et euh, on a cette ambition de, de présenter ce soir, d'abord, et je m'attacherai à le faire, euh, présenter comment... Euh, euh, avec une question très appliquée euh, il y a, qui nous était posée par le maire euh, de la ville de Brest euh, au début des années 90, comment on a euh, gentiment bifurqué euh, de, de, de découverte fortuite en découverte fortuite, de voyage en, en, en, en persistance en rade de Brest, euh, comment on a fini par euh, trouver une vraie nécessité à... Euh, à marier euh, art, et, art et science, d'abord de, pour des raisons, je vous expliquerai ça, très égoïstes. Hein. Puis, euh, sur quelque chose qui est beaucoup plus construit aujourd'hui, on, on pose quelques hypothèses sur euh, la nécessité de mettre de l'art dans euh, la science pour, euh, vous allez trouver ça égoïste, mais pour euh, que la créativité euh, des scientifiques soit euh, pour le moins améliorer. Alors l'histoire est un peu étonnante donc euh, pour ma part je vais commencer euh, par, par la coquille Saint-Jacques et on va basculer sur euh, comment on est arrivé à étudier le bruit que fait une coquille Saint-Jacques et comment ensuite des paysages acoustiques nous renseignent ou comment des crustacés euh, sont aujourd'hui étudiés en Rade de Brest et au sein d'Océanopolis pour euh, ensuite inverser le problème parce que c'est un problème d'actualité. Notre président de la République avait vendu cette idée d'installer de, des éoliennes offshore sur les côtes, les côtes françaises. Et la question que nous posent les, les pêcheurs aujourd'hui est inverse à celle qui, est, qui consiste juste à écouter le bruit de la mer et à démontrer que le commandant Cousteau avait tort. La, le, la mer n'est pas le monde du silence. La version opposée, c'est de faire du bruit et imposer à des animaux du bruit et à étudier l'impact de ce bruit. C'est ce que présentera Frédéric Olivier. Et ensuite de l'ensemble de ces sons et de ce mariage qu'on a effectué avec la Carène et avec trois musiciens qui sont en résidence d'artistes permanente au sein de notre laboratoire, là, à la pointe de la Bretagne, à la pointe du Diable. Euh, on aura un premier exemple euh, de, offert par, euh, par Vincent. Bon, alors, allons-y. Euh, plus que cette histoire de livre, je pense que je peux parler de Coquille Saint-Jacques et des sons... Euh, des sons dans un océan qui présentent des idées nouvelles et en permanence des idées nouvelles qui, qui sont extrêmement situées, stimulantes pour la recherche et qui, vous le verrez, enfin, on en parlera avec Vincent tout à l'heure, extrêmement, extrêmement généreuses également vis-à-vis -vis de la production artistique, qu'elle soit musicale. On mettra un peu sous silence là la partie art visuel ou photographie, mais on a également une forte activité, vous avez vu cet été, euh, au Capucin, qui, qui, qui était l'exposition associant euh, art et sciences, en incluant euh, cette fois-ci la, la, la peinture, mais également la photographie. Et je salue là euh, la société Faux et Art Brestoise, qui nous permet de faire ce travail. Évidemment, les scientifiques sont bien incapables de faire ça tout seuls. Alors, commençons par l'histoire en, en, en Rade de Brest. La Rade de Brest a connu deux événements, ça ne se voit pas beaucoup là-dessus, mais vous avez cette décroissance légère, des débarquements de coquilles Saint-Jacques à partir des années 50 qui sont liées à des modifications dans notre aptitude à pêcher. La puissance de pêche a changé brutalement. On a quitté la voile, sont apparus des moteurs et la puissance des moteurs a augmenté. Et euh, l'Ifremer, euh, lorsqu'on est en 1990, démontre que cette période-là était associée à une surpêche. Et l'hiver 62 63 associé euh, à, à un vent sibérien qui a soufflé sur la Bretagne pendant plusieurs semaines, a vu la rade de Brest euh, gelée et de la banquise s'est installée en baie de Saint-Brieuc, en baie de Daoulas. Et euh, euh, l'hypothèse la plus probable est que les coquilles Saint-Jacques ne sont pas mortes de froid, mais leur vulnérabilité a tellement augmenté qu'elles ont euh, trouvé ça a été le coup de grâce, c'est-à-dire que la pêche a été tellement intense qu'on a, a mis à genoux un stock qui est resté euh, à plat, euh, complètement relictuel, pendant un grand nombre d'années. Et quand on est en 1994, Pierre Maille et la ville de Brest s'interrogent sur le fait que ce stock euh, reste à ce niveau relictuel. Et il y a un ensemble d'hypothèses émises. Je ne vais pas en parler de ça aujourd'hui. J'ai parlé de ça à plusieurs reprises dans cette enceinte, mais euh, on avait une dizaine d'hypothèses mal hiérarchisées. Et euh, la ville de Brest et la Brest Métropole s'étaient dotées d'une dix-sept thèse. Qui permettait d'élaguer dans les hypothèses et de mettre des priorités sur ce qu'il fallait faire, notamment en termes de gestion des eaux des bassins versants de la rade de Brest. C'était notre motivation étudier la coquille Saint-Jacques, étudier l'impact de la crépidule, une espèce invasive qui a modifié pendant de nombreuses années les fonds de la rade de Brest et a interdit l'apparition de jeunes coquilles Saint-Jacques par envasement. Et on a étudier cette coquille Saint-Jacques pratiquement sous toutes les coutures pendant euh, quatre années, sachant qu'on héritait d'études de, euh, de, qui avaient euh, été menées par notamment euh, Albert Lucas en, à l'Université de Bretagne-Occidentale euh, pratiquement 15 ans avant nous. Donc on avait un corpus de connaissances assez important sur la coquille Saint-Jacques. Et dans les choses, je vais très très vite, dans les choses que nous avions à faire, il y avait cette idée de suivre la croissance, la croissance en écologie ou en halieutique, qui est un paramètre extrêmement important. Et la coquille Saint-Jacques a le bon goût de marquer des cernes hivernales à la façon d'un arbre. Alors, je ne dis pas que ça grandit comme un arbre, mais à la façon d'un arbre, le temps est visible sur une coquille. On voit passer les années, une première année, une deuxième, une troisième, une quatrième année, une cinquième. Bon. Ça veut dire qu'on a déjà un marqueur du temps à l'échelle annuelle. Et en 1995, on s'aperçoit qu'il euh, y a une marque suprélementaire, un anneau surnuméraire, si vous voulez, un hiver, qui est marqué euh, au cours de l'été. Donc tout se passe comme si, en termes de couleur et d'aspect, les coquilles Saint-Jacques, 19... ayant vécu l'été 1995, avaient vécu un hiver en plein milieu du mois de juillet. Et euh, quand on zoomait sur cette marque qui était euh, approximativement ici, hein, on s'aperçoit que qu'une euh, coquille Saint-Jacques a, et on n'était pas les premiers, hein, mais a des, euh, des petites, des micro sillons, des micro-vaguelettes déposées à la surface de sa valve gauche, donc à la, sur la valve plate, et euh, assez vite, on démontre que euh, cet animal dépose ces stries là ces marques à l'échelle du jour. Donc, elle a l'aptitude, chaque jour, de euh, déposer une petite vague comme celle-là. Ça veut dire que, euh, là, il s'agit pas de de faire des études supérieures pour comprendre que si on a une marque journalière et qu'on mesure la distance qui sépare deux marques journalières, on a un paramètre qui s'appelle la croissance journalière et on démontre que la coquille Saint-Jacques suit une parabole qui suit bien la température et on s'intéresse fortement parce qu'il y a plein de nitrates qui rentrent en de Brest et que les nitrates changent la dynamique des microalgues qu'il y a dans l'eau, on s'intéresse à la relation entre la croissance et ce qui est ici une approximation de ces micro-algues, la quantité de chlorophylle A qui est dans l'eau, exprimée en microgrammes par, euh, par litre. Et euh, on peut, si on peut le faire une année sur une trentaine d'individus, c'est ce que vous montre cette courbe. C'est la croissance moyenne des coquilles Saint-Jacques en 1994. Donc, je répète, une espèce de parabole qui suit la température sans événement majeur. Si on peut le faire une année, on peut le faire une deuxième année. Et la chance a voulu que. La chance et le malheur pour les coquilles Saint-Jacques, mais la chance pour la recherche a voulu qu'en 1995, à deux reprises, la croissance s'effondre assez brutalement et que cette croissance est altérée clairement par une espèce introduite qui s'appelle à l'époque un gymnodinium qui est toxique pour les coquilles Saint-Jacques. Et on travaille sur ce concept entre la quantité d'algues toxiques et ce que la perturbation a induite chez une coquille saint jacques Ça veut dire que euh, cette coquille, elle est euh, devenue, grâce à cette histoire de, euh, de marque journalière, elle est devenue un calendrier, et, voire une éphéméride, et elle enregistre ses réponses, ou la, sa, son aptitude à répondre aux variations de son environnement en termes de croissance. Et euh, on, on, va, on, on fait un résumé de 10 ans de recherche pour aller un tout petit peu plus loin. Si la croissance est là, si vous avez ces petites stries journalières qui sont ici et que vous, vous empruntez à votre dentiste la petite roulette qui vous permet de faire des trous dans vos dents, alors cette petite roulette vous permet d'arracher un peu de poudre de ce squelette et dans la poudre de ce squelette, vous avez l'idée, je vous fais un résumé, hein, un vrai, euh, de euh, la quantité. C'est du carbonate de calcium, c'est-à-dire que c'est de la craie. Et dans cette craie, il y a de l'oxygène. L'oxygène existe sur la planète sous trois formes. Et le rapport entre le O18 et le O16 suit parfaitement, en rade de Brest, les variations de la température. Ça veut dire qu'une coquille Saint-Jacques, quand vous analysez sa composition chimique, comme vous savez que vous avez fait un prélèvement sur une strie, et que cette strie, vous connaissez sa date de fabrication, vous êtes capable, sur le même graphique, de mettre la température que vous avez mesurée en rade de Brest et cette valeur-là, qui s'appelle le delta O18, mais qui est un élément chimique contenu dans la coquille. Ça veut dire que ce jour-là, et cette méthode qu'on utilise encore aujourd'hui... Qui est, Je laisse grandir un animal, je mesure les paramètres environnementaux dans cet animal, j'étudie ensuite la composition chimique de ce squelette et je mets en parallèle les deux informations. Ça s'appelle une calibration et euh, la coquille Saint-Jacques que vous imaginez comme ça et devient ce jour-là un thermomètre. Et un thermomètre à l'échelle du jour, ça veut dire que les coquilles Saint-Jacques enregistrent la température de l'eau de mer tous les jours avec une précision d'un thermomètre médical, c'est-à-dire de 0,3 degrés, 0,4 degrés. Si vous êtes capable de le faire aujourd'hui, vous êtes capable de le faire il y a 6000 ans, elle est là depuis 25 millions d'années, vous ouvrez des perspectives qui quittent votre histoire de pêcherie de Coquille-Saint-Jacques et de pêcheurs de la rade de Bresse qu'il faut essayer de préserver. Mais vous êtes en train de faire entre de l'archéologie, du paléo-climat, du paléo-environnement et vous soulevez des questions qui sont extrêmement intéressantes pour à la fois l'archéologie ou pour l'écologie en général. Alors on a étendu, on remet, pas dix ans dessus, mais cinq ans plus tard, cette idée de utiliser non pas une perceuse de dentiste, parce que c'est un petit peu. Un petit peu grossier, il existe des outils un peu plus fins, on fait des petits trous au laser et on étudie avec une fréquence qui est sans précédent la composition chimique des coquilles Saint-Jacques. Et là, on, a, on découvre de façon régulière, tous les 3-4 ans, qu'un élément chimique, ici c'est le barium, contenu dans une coquille Saint-Jacques, vous renseigne très très bien sur, notamment, je, je répète, hein, ce qui intéresse réellement les écologistes en Rade-de-Brest, en relation avec l'introduction de nitrate dans l'eau, quelle est la réponse euh, du phytoplancton, puisque la coquille Saint-Jacques enregistre, là c'est le barium, la quantité de phytoplancton contenue dans l'eau, votre coquille qui était le plat festif des Français est devenue un thermomètre, ça devient une archive environnementale et quelque chose que vous pouvez utiliser à différentes échelles de temps. Si vous pouvez le faire en France, vous pouvez le faire en Afrique. On est sur les côtes africaines, entre Nouadhibou et Nouakchott, assez loin du fleuve Sénégal. On est en Mauritanie. Et pour faire très vite, vous avez des petits animaux sur la plage qui s'appellent des arches. Ces animaux-là, ils voient passer les tempêtes de sable. Et vient l'idée, quand on est en Mauritanie... Euh, d'aller regarder si on n'a pas la composition de ce sable par euh, des terres rares. Le néodyme, vous le connaissez, parce qu'il fait, fait partie des, des éléments qu'il y a dans votre téléphone ou qu'il y a dans des aimants. Et euh, les terres rares, je, je fais court, associées à, à, à des stris de, de à l'intérieur des valves de cet animal-là, renseignent sur la quantité de vent, enfin le vent et l'origine du vent, même l'origine du sable entre le ténéré ou... Euh, ou le Sahara, quand on est sur les côtes africaines. Alors ça, ça intéresse énormément. Les histoires d'aridité en paléo-environnement sur l'Afrique intéressent un, un, un grand nombre de personnes parce que ça conditionne quand même pas mal, alors d'abord le climat de l'Afrique, mais aussi la quantité de fer qui rentre dans l'océan. Et comme la quantité de fer qui rentre dans l'océan module la quantité de carbone euh, sortant du pôle échappement de vos voitures que l'océan est capable d'absorber, euh, ces informations-là sont extrêmement importantes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au départ de Brest et au départ euh, euh, avec des questions de pêche, les allers-retours, je vais faire un, un, un, un raccourci sur euh, une, une quinzaine de missions, mais les, les allers-retours entre Brest et d'autres pays, dans d'autres contextes, dans d'autres euh, environnements, pour l'instant, on parle de systèmes tempérés, de systèmes tropicaux, mais ces allers-retours donnent des idées. Et euh, ces idées sur les terres rares qui apparaissent là ont été utilisées il y a deux ans ou un an et demi en rade de brest avec un élément qui est le gadolinium. Je ne vais pas rentrer sur l'explication la, sur la enfin, de cette courbe, mais les coquilles Saint-Jacques pêchées à l'envéoc qu'on a stocké depuis la fin des années 60 dans notre laboratoire ont enregistré euh, les événements ou les quantités de gadolinium, un élément qui est un métal euh, dit « terre rare » également, que, qui est utilisé comme contrastant dans les IRM. Et en fait, les coquilles Saint-Jacques témoignent de l'augmentation et de l'évolution euh, de la quantité d'IRM faite à la Cavale Blanche et, euh, et à l'hôpital militaire, euh, et de façon extrêmement euh, fiable. Euh, alors ça, c est, c est, euh, ça intéresse euh, probablement euh, 10 personnes sur la planète. Mais euh, ce qui est intéressant, est, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est euh, le fait d'aller voir euh, à l'étranger. Ça va bien avec l'esprit brestois et ce qui s'est passé au 17e ou au 18e, toutes choses n'étant égale, pas égales par ailleurs. Mais quand même, cette idée de « je m'exporte, je reviens avec des idées que je réexploite en rade de Brest » a fonctionné à, à plusieurs reprises de façon non prévue. Ce qui, il s'avère qu'on ben, a étudié pas mal, pas mal de, de, de mollusques et dans pas mal d'écosystèmes, et qu'on a, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, des, des étudiants en thèse qui s'appliquent à étudier à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Arctique et en Antarctique, des mollusques utilisés avec des questions scientifiques qui sont, qui sont variables, mais toujours avec cette idée qu'un squelette de mollusque est une archive environnementale. Et cette idée-là est née à Brest, à partir d'une question sur les pêcheries. Je focalise maintenant pour finir, et c'est pour avoir une petite idée de ce qui va se passer en termes de son. Évidemment, il était tentant, temps temps, là on remet 10 ans, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'ai commencé à travailler, mais bon, peut-être 10 ans c'est un peu trop, mais 5 ans plus tard, imaginons qu'on aille en Antarctique, et on se dit qu'il y a un pétoncle en Antarctique, et on a été étudié ce qui est à l'écran. Un pétanque circumpolaire, il fait tout le tour dans l'Antarctique, celui-là, il a le bon goût de vivre entre 0 et 500 mètres de profondeur. Et il a le bon goût de mettre des striches que vous voyez à l'écran et de vivre carrément parfois dans la glace. Et euh, n'empêche que quand on revenait l'Antarctique, euh, il restait euh, en filigrane une question euh, que j'ai zappée là volontairement et qui réapparaît au moins euh, alors là, c'est dans le cerveau de Laurent Chauveau. Pour comme, quand dans la journée et fabriquer cette strie. J'ai compris qu'il y avait une strie par jour. Je ne sais pas si c'est à 6 heures du matin, à minuit ou à midi. Bon, là, vous allez me dire il n'y a vraiment qu'une personne que ça intéresse sur la Terre. C'est moi, mais n'empêche, ça fait 15 ans que je me pose la question « Quand dans la journée ?» Et on va arriver au son avec cette question-là. On avait euh, des, des vraies envies avec le, le lambi. Ceux qui ont été plongés euh, en, en, à la Guadeloupe, en Martinique ou au Mexique connaissent cet animal-là, hein, qui est mangé... Euh, sous ces latitudes, et on avait envie d'étudier dans cet écosystème, qui est une lagune avec de l'eau douce ici et de l'eau très salée ici, on avait des animaux qui se baladaient dans cet écosystème. On cherchait une bonne raison de trouver dans le squelette de la chimie, de la salinité, et il fallait qu'on commence à développer des savoir-faire sur les déplacements. Et on a commencé à avoir l'idée de faire du tracking, d'étudier les mouvements des mollusques grâce à cet animal, on a peaufiné ça en Nouvelle-Calédonie, vous allez dire que j'ai un drôle de métier, mais on a, on a plongé en Calédonie à plusieurs reprises pour instrumenter ce qui était la source de l'industrie des, des, des, des boutons de, de manchettes. L'industrie de la nacre venait de Nouvelle-Calédonie et c'était cet animal-là qui fournissait la nacre des, des boutons de manchette en, en France. Bon, cet animal-là aujourd'hui est complètement protégé, mais on a étudié son déplacement pour découvrir que tout le monde roupille toute la journée et euh, se réveille brutalement au coucher du soleil à la, à la minute près. Et euh, ça a commencé à germer cette idée de ben, si on peut le faire sur un gastéropode, peut-être que sur la coquille Saint-Jacques, euh, on peut aller étudier ces, ces, ces, ces, des rythmes d'activité. Et alors là, je dois m'expliquer, une coquille Saint-Jacques, pour fabriquer la strie que vous avez vue à l'extérieur, enfin, qu'on voit quand vous la regardez du dessus, elle doit absolument s'ouvrir, sortir son manteau et avoir euh, un manteau, enfin, la structure qui permet la synthèse de ce squelette externe, doit sortir et garder une position stable pendant un temps que je ne connais pas, mais que j'estime à la demi-heure, l'heure. Et on a commencé à développer des, des petits savoir-faire sur... Euh, L'utilisation, c'est ce que vous voyez, là, on voit une coquille Saint-Jacques, elle est installée en rade de Brest avec ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est-à-dire un accéléromètre qui permet de détecter la position, soit enfin, faire un affichage euh, portrait ou un affichage euh, paysage. Ce petit capteur-là, il, il calcule la position, il vous détermine la position de votre téléphone par rapport à la terre. Si vous le mettez dans un système étanche, avec de la batterie et de la mémoire, ça pèse 700 mg, moins 1 gramme. Et vous avez 5 mois d'autonomie avec 100 valeurs par seconde. Et vous pouvez déterminer si l'animal bouge et quand il bouge. Bon, Alors, je répète, ça intéresse une personne, mais euh, c'est quand même intéressant. Et on fait des choses euh, étonnantes sur les dépenses énergétiques. Frédéric vous parlera peut-être un petit peu de ça tout à l'heure, mais euh, on arrive à calculer quelle énergie que dépense une coquille Saint-Jacques grâce à ses capteurs. Puisque vous avez une très bonne idée du mouvement quand elle se met à nager, quand elle a besoin de s'enfuir, quand elle respire. C'est vrai, quand vous allez commencer à étudier l'impact du bruit, vous allez avoir besoin de ces paramètres-là. Si vous voulez qu'avéluer, si une coquille Saint-Jacques maigrit quand vous faites du bruit ou a besoin de fuir quand vous faites du bruit. Alors, évidemment, c'est pas mal. Je reviens, je reviens là-dessus. C'est pas mal parce que bah, vous voyez, là, on est sur des pétoncles sous la glace, de, sous la banquise de l'Arctique. Ouais, ce pétoncle-là, euh, comme les autres, hein, les Français le mangent à Noël. Mais euh, si vous avez des balanes ici, le petit capteur dessus, vous êtes à peu près dans la même taille. Vous êtes content, mais vous voyez bien que c'est quand même assez intrusif. Vous êtes en train de coller un capteur sur un animal qu'il va falloir remonter, sécher, le redescendre, attendre, démarrer le capteur. C'est super lourd. Et c'est quand même très intrusif. Et euh, l'idée est venue assez vite de dire, mais finalement, si elle bouge, alors elle fait du bruit. Bon, et euh, la, le premier essai grâce, fait grâce à l'ENSA donne ce son-là, une coquille Saint-Jacques, à chaque fois qu'elle se ferme, alors amplifiée un paquet de fois, hein, ça ne fait pas se brûler sous l'eau, mais ce bruit d'eau hein, euh, qui sort, assez claqué, euh, qui ressemble à un bruit des vents de baleine, euh, nous a intéressés. On a utilisé le capteur de mouvement et euh, regardé si on pouvait calibrer, si chaque mouvement était associé à un son, comme c'est le cas, on a commencé à développer cette idée de « écoutons les coquilles Saint-Jacques ». Ce n'est pas intrusif, on peut le faire à distance. Elle, elle n'est pas capable de déterminer qu'il y a un capteur à côté d'elle. Et on est capable d'en écouter un grand nombre euh, ensemble. En plus, euh, l'acoustique le, le, la, passive a le mérite de, de, pas être, euh, de, de ne pas dériver. Le truc, c'est que quand on a commencé à s'intéresser au bruit des coquilles Saint-Jacques en rade de Brest, on s'est aperçu qu'à bah, côté d'elle, un tourteau, euh, une étrie, un xanto, euh, tous les crustacés font du bruit et apparaît un concept de chorus, ouais, de son mélangés euh, qu'on a essayé ici à Océanopolis. C'est euh, euh, Mme Cocro qui a fait ça. À Océanopolis, on a fait des cartes d'identité des différentes bestioles qui euh, faisaient du bruit. Et on a commencé à, à essayer de répertorier les différents types de sons. Alors, avec des choses qui sont hallucinantes, mais les araignées à belle île en mai où euh, là, c'est là, elle est, elle est enregistrée dans Oceanopolis une nouvelle fois. Elle est en train de manger, Elle fait un bruit qui est audible euh, à 40 mètres, 50 mètres. C'est assez désagréable. Hein bon, je passe. Alors ensuite, euh, évidemment, on se dit, mais, euh, et on fait ça avec l'Ensta, c'est l'avantage de Brest, hein, il y a quand même tout un, un panel de, de compétences assez hallucinant sur le son, et on s'aperçoit avec l'Ensta, ici à Molène que... Ben, euh, quand, ici, la, le trait noir représente... La, les jours passent et les heures dans la journée passent. Quand vous passez le trait noir, le, le, le soleil se lève et quand vous passez ce trait noir-là, il se couche. Et finalement, les invertébrés de euh, la Bretagne font du bruit la nuit, pas le jour, et on commence à s'intéresser à des rythmes d'activité d'une euh, biodiversité qui a tendance à faire des chorus plutôt nocturnes. Qui ressemble un petit peu à ce que fait une forêt tropicale. Hein. Je passe là-dessus, euh, là mais peut-être pas, pas trop vite. Euh, ce, qui, ce qui pour faire vite, quand on décide d'autoriser la pêche à la coquille Saint-Jacques, à la praire, sur les bancs de merle, on voit clairement, et c'est l'observatoire, il y a peu d'endroits où il y a un observatoire de la biodiversité, euh, comme en, en Rade-de-Brest. Cet observatoire montre qu'on on a fait chuter la biodiversité et qu'elle est restée à un niveau nettement plus faible. Vous voyez Début du dragage, ici, chute et maintient à un niveau faible. Et ce qui s'avère... Vrai, c'est qu'on entend la différence euh, dans un écosystème comme l'Arabe de Brest avant ou après dragage. Des espèces qui ont disparu ou celles qui trouvent un bénéfice à ce dragage, parce que ça existe, euh, provoquent euh, un changement du paysage acoustique. Fred vous parlera de ça. Et on s'en va aujourd'hui gentiment vers euh, vers euh, des idées et des thèses. C'est fort, hein, mais je sais, mais bon. Bon, euh, sur les grands crustacés et l'utilisation euh, des grands crustacés comme modèle biologique. Et on a la preuve depuis, avec euh, une thèse qui en, en cours ici, à Océanopolis et, euh, et à Woods Hole, avec euh, l'IEM. Cette thèse-là démontre que les homards ont besoin de ces sons pour communiquer, ont la possibilité d'entendre. On vient d'ouvrir euh, euh, un champ de, de, de connaissances euh, nouveau, je vous je répète, le commandant Cousteau avait tort, ce n'est pas le monde du silence, et non seulement ce n'est pas le monde du silence, mais Fred vous montrera que ces animaux euh, entendent, les homards entendent des basses fréquences, les coquilles Saint-Jacques entendent jusqu'à 300 Hz, entendent des sons très sourds et euh, répondent à ces sons. Et alors, Cerise sur le gâteau, ont besoin de ces sons dans leur quotidien, les homards, pour ne pas se battre, pour éviter de se battre, ont besoin euh, d'entendre et d'émettre des sons régulièrement. Alors, on va arriver gentiment. Maintenant, vous avez compris que, ben, une fois qu'on est en Antarctique, on entend de la glace, on entend des crustacés, on entend et dans tous ces écosystèmes, on se retrouve avec des paysages. On est parti de la coquille Saint-Jacques, on a fait le tour du monde et on finit par déplonger sous la glace. Et pour être honnête, c'est ce que, ce qui s'est passé, c'est que ben, dans ces missions. On... Au-delà du fait qu'on montre à un public que euh, bah, faire de la recherche en écologie, c'est pas forcément pépère. Hein. Il y a des choses, il y a des étapes qui sont euh, qui sont parfois euh, un peu dures, qu'il faut effectivement s'immerger. Alors hein, tout le monde dit ouais, ouais, elle est froide. Ils doivent, ça donne une image du, du scientifique brestois comme un aéropolaire et que euh, il se met sous la glace. Alors là, on se dit bah, moi si je suis claustrophobe, j'y vais pas. Il fait froid, il fait sombre. Bon, d'accord. Et en fait, la réalité, c'est que il euh, y a un son pas possible. Alors, là, il est un peu fort, mais, mais c'est ce euh, ça qui nous permettait, enfin, qui, au retour des missions polaires, euh, créer un espèce de, c'est ce qu'on vous a présenté euh, au Capucin, un espèce de blues et un espèce de mal-être. C'est au-delà du commun, non seulement l'esthétique est incroyable, la beauté sous l'eau est, est dingue, la, la faune et la flore sont complètement dingues, et les ambiances en plongée sont au-delà du fait qu'il y a de la banquise au-dessus, et donc un toit qui correspond à la plongée dans une grotte, mais euh, le son est complètement fou, et l'envie euh, du mariage avec les artistes est née de ce mal l'envie le, du mariage avec... Euh, euh, la carène était assez évident à arriver à ce stade. On avait enregistré des sons, on pouvait les proposer, on pouvait en parler. C'était l'actualité et c'est l'actualité de notre recherche. On est complètement, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein, plusieurs thésards travaillent dessus euh, et on nous pose des questions sur l'impact du bruit des éoliennes. C'est complètement d'actualité et euh, le, il était très tentant avec Gwen euh, Potard ou avec euh, Emmanuel Asquette de continuer à développer ce mariage à et science et dans le cas de, de cette conférence, le mariage entre musique et euh, écologie. Je m'arrête là. Je suis désolé, ça a été un peu long, mais... Alors, donc, moi, je vais vous parler, euh, là, Laurent vous a parlé vraiment de tout ce qui était un petit peu euh, paysage acoustique. Il a bien détaillé, on va dire, hein, tout ce qui est euh, biophonie, euh, donc des, des sons qui sont émis par euh, des espèces qui produisent des sons. Alors, vous connaissez bien sûr les mammifères marins, mais vous avez vu qu'on a quand même des choses qui sont très intéressantes dans le laboratoire sur euh, des bruits qui sont émis par des crustacés euh, dans une optique de communication, euh, par exemple. Et puis, il euh, y a des sons, il euh, y a une autre composante qu'on peut déterminer, qu'on appelle la géophonie. Euh, si vous mettez, euh, par exemple, un hydrophone euh, dans, euh, dans, comment dire, en rade de Brest quand il pleut, ça arrive de temps en temps, euh, vous allez entendre, comment dire, euh, vraiment le bruit de la pluie au niveau euh, sous l'eau. Et euh, vous pouvez même déterminer, à partir de certaines signatures, euh, une agitation, euh, comment dire, euh, de, des vagues, le fait qu'il y ait de la banquise ou de la houle qui va se propager sous la banquise, tout ça, ça génère des sons qui sont, qui sont bien connus. Moi, je vais vous parler de sons qui sont plus associés à des activités humaines. On parle d'anthropophonie, donc des sons qui sont produits par, par l'homme. Alors, en France, on peut dire qu'il y a deux grandes sources d'anthropophonie. La première source, c'est le trafic maritime. Le trafic maritime, là, j'ai choisi... un un bateau qui est quand même assez... Euh, C'est un des plus gros porte-conteneurs euh, au monde, hein, un porte-conteneur euh, chinois, qui fait 400 mètres euh, de long et qui peut transporter euh, plus de 23 000 euh, conteneurs. Euh, ces bateaux, euh, que ce soit la plus petite des embarcations, jusqu'à la plus grosse, hein, jusqu'à des super tankers, vous allez avoir du son qui va être produit, non seulement en déplacement, mais aussi euh, à l'arrêt, au port. Euh, si vous avez des groupes électrogènes, vous pouvez entendre aussi dans les ports des sons qui sont émis. Euh, mais la plus grande partie euh, des sons sont émis euh, par euh, les, les moteurs, bien sûr, et puis aussi euh, les hélices. Donc tout ça, ça va produire des sons qui sont importants. Et il y a une augmentation euh, des niveaux sonores qui va se faire en fonction de la taille des bateaux. Hein, un petit bateau produira globalement euh, moins, euh, des niveaux sonores euh, moins importants qu'un bateau énorme. Deuxième type euh, comment dire, de, de, de, de sons, euh, tout ce qui concerne les sons qui sont associés aux aménagements en mer. Alors, euh, souvent, on parle d'aménagements portuaires, ça, c'est assez classique, mais vous savez que, dernièrement, il y a énormément de projets euh, EMR euh, sur les côtes de France. On parle d'énergie marine renouvelable. Alors, bien sûr, il y a les hydroliennes, il y a des choses qui sont plus connues depuis longtemps, euh, comment dire, en baie de Saint-Malo, notamment avec... Euh, le barrage, l'usine marémotrice de la Rance, notamment. Et euh, dernièrement, euh, on a quand même pas mal de projets de parcs éoliens qui sont en train de, de se monter, dont un pour lequel euh, on est vraiment impliqué, euh, le, le futur parc éolien de la Baie-de-Saint-Brieuc, euh, où nous avons été sollicités euh, par enfin, l'entreprise sur la pression vraiment des pêcheurs pour répondre à des questions qui, qui, ont, qui concernent justement les bruits et notamment les bruits pendant la phase de construction hein, donc je vais vous parler de ça il y a deux types de d'opérations qui sont euh, qui se déroulent des opérations de forage euh, qui se font au niveau de euh, comment dire pour creuser vraiment forer euh, des euh, des euh, comment dire des des trous dans le sédiment ou dans la roche et puis aussi du battage de pieux donc là vous avez une utilisation d'un un système de de, de gros marteaux pour enfoncer des pieux dans le sédiment et qui vont servir après à construire des structures. Je ne parlerai pas de la phase de, de, de fonctionnement, mais c'est une phase aussi où on va avoir une production sonore et on pourrait être amené à répondre aussi à ces questions-là dans, dans un avenir proche. Alors, c est, c est une, une, sur ce graphe, vous allez avoir les niveaux sonores sur cette, cette partie, cette échelle qui est colorée, avec des... Ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit ambiant en baie de Saint-Brieuc il est autour de 104 dB, hein, avec des extrêmes pour euh, des activités de type euh, explosif où vous pouvez monter à plus de 290 dB. Alors, pour avoir l'équivalent euh, euh, dans le milieu aérien, sachant que vous n'avez pas les mêmes vitesses de propagation euh, du son, dans la, en mer, vous, vous avez une vitesse de propagation du son qui se fait euh, sur, euh, de, de 2500 mètres par seconde, alors que dans l'air, vous êtes à 340 mètres par seconde. Et donc, euh, vous allez avoir... Euh, des sons qui, euh, comment dire, euh, vont, euh, vont se propager assez, à, assez vite sur des fréquences qui sont de l'ordre de 10 Hz jusqu'à 100 kHz. Euh, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi, si vous voulez, euh, pour avoir l'équivalent en milieu euh, aérien, vous enlevez 60 dB. Hein Ça permet d'avoir euh, des équivalents par rapport à un Boeing qui est en train de décoller, notamment. Euh, notre porte-container, donc, il produit euh, des sons qui sont autour de 100, 175 db donc 175 db euh, c'est déjà assez important sur une bande une bande une fréquence de de 10 20 Hz jusqu'à jusqu'à 20 20 kHz euh, notre forage est autour de 180 db à peu près les mêmes gammes de fréquences. et euh, vous voyez que c'est quand même bien inférieur à ce qu'on a vu au niveau des, des battages de pieux battage de pieux vous avez des sons qui peuvent atteindre plus de 200 dB, entre 200 et 270 dB. En bête de Saint-Brieuc, on prévoit des sons qui, à la source, vont faire 210 dB. Et euh, il faut imaginer que ces sons sont très importants à la source, mais qu'il y a une décroissance qui va se faire très, très rapidement, exponentielle, en fonction de la distance de cette source. Donc, euh, le forage, au bout de 3 ,5 km, 5, ben, vous atteignez les niveaux à peu près ambiants. Par contre, pour le battage, vous avez des sons qui peuvent se propager, notamment avec les basses fréquences, sur des distances jusqu'à plus de 30 km. Donc c'est vraiment quelque chose de, de conséquent. Alors nous, bien sûr, on fait de la biologie, on est des écologistes, donc on se pose des questions sur les effets de, de ces sons anthropiques sur les invertébrés marins. Alors Laurent vous a parlé un petit peu des, des résultats qui sont développés sur les adultes. Moi, je travaille depuis longtemps sur de l'écologie larvaire. Alors je vais vous parler un peu des... De, de, de, ces, de ces petites larves d'invertébrés. Les, les espèces d'invertébrés qu'on va trouver, bien sûr, ce sont des espèces euh, qui, que le, qui vont coloniser les rochers. Hein. Vous voyez bien sur cette, cette diapo de gauche euh, des espèces de substrats durs. Alors on parle d'épiphone parce que c'est une faune qui est fixée euh, sur les rochers. Vous voyez qu'il y a des balanes, notamment, et puis aussi euh, des moules. On va prendre les espèces qui sont quand même assez communes autres types d'espèces, des espèces de, de sédiments, de sable, sable grossier euh, qu'on appelle, qu'on qualifie de substrat meuble. Vous avez aussi de l'épiphone. On peut considérer que la coquille Saint-Jacques est une espèce qui est vraiment à l'interface hein, et qui est donc euh, qui est, qui est pas totalement enfouie, contrairement à des praires ou à des, des, des amandes qui, elles, vont être des espèces qui sont fouisseuses. Alors, la majeure partie de ces espèces, là, je prends l'exemple du balane, ce sont des espèces qui ont un dans nos eaux tempérées, on a à peu près deux tiers des espèces qui possèdent un, un stade larvaire, enfin différents stades larvaire, euh, qui dérivent dans la colonne d'eau. Donc là, vous avez, sur cette espèce, euh, cinq, six, six stades nauplii hein, que, que vous voyez ici, qui vont se succéder, euh, qui vont s'alimenter sur des petites algues qui sont dans la colonne d'eau. Et puis le dernier stade qui est là, c'est un stade cypris, euh, qui est vraiment un stade qui est assez... Euh, qui est ultime. C'est le stade qui va permettre vraiment à l'organisme de choisir un nouvel habitat. Et c'est quand même critique pour cette espèce-là. Donc pendant cette phase qu'on qualifie de passage de vie dans la, dans la colonne d'eau à la vie fixée, vous allez avoir une phase qu'on qu qu nomme fixation primaire et au cours de laquelle vous avez à peu près 80, 95 de mortalité. Donc c'est vraiment, vraiment assez colossal. Et donc, on essaye de, de comprendre un peu ce qui se passe. Euh, cette larve-là doit changer complètement de mode de vie. Elle, do, elle doit donc choisir un habitat qui va lui servir pour tout le reste de sa vie. Et si elle se fixe à côté d'un congénère, elle sait qu'elle va rester avec ce congénère, notamment pour la larve cypris, euh, pendant toute sa vie. Et se métamorphoser, bien sûr. Il faut bien choisir son voisin quand on, quand on se fixe. Hein. Alors, je voudrais amener quelques, un petit peu d'éléments de théorie. Euh, Ce n'est pas grand-chose, mais je vais vous parler de la, larve, la théorie de la larve désespérée. J'aime bien cette théorie-là. C'est que votre, votre larve cypris, en fait, elle vit sur les réserves euh, énergétiques qu'elle a pu accumuler pendant euh, toutes les phases successives euh, de, de cette vie dans la colonne d'eau. Vous voyez qu'au départ, elle a plein de réserves énergétiques. Au fur et à mesure de, de son développement, hein, on passe d'une larve jeune elle va, comment dire, consommer ses réserves et, et euh, arriver à un stade où elle n'a plus du tout de réserves. Bon, quand elle n'a plus de réserves, elle meurt. Donc, il y a un stade où, euh, comment dire, elle va être obligée de se métamorphoser et elle devient de moins en moins sélective, de moins en moins capable de choisir un habitat avec plein d'informations qui lui arrivent, des informations sur la physique, sur la texture du, euh, du, de la roche, sur l'environnement trophique aussi. Donc, euh, euh, vraiment, l'idée, c'est la sélectivité diminue avec l'âge de la larve. Deuxième concept, des concepts que je développe sur les moules, la moule bleue, vous avez un autre type de développement, avec une, une larve trocophore, une larve D, et puis l'équivalent de la cyprise, si vous voulez, pour les bivalves, c'est ce qu'on appelle la larve pédivéligère. La larve pédivéligère, elle possède un pied, et c'est le stade aussi qui est, le plus compétent pour choisir un nouvel habitat. Donc vous allez avoir le même type de fixation primaire et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des retards de métamorphose. Si jamais votre, votre larve oh n'est si pas capable, comment dire, ne trouve pas les bonnes informations, elle peut rester six semaines dans l'eau, attendre vraiment d'avoir des, des bonnes informations, un bon habitat. Mais ça, elle va le payer. Si jamais elle a beaucoup de retard de métamorphose, les performances par la suite vont être importantes. Donc ça, c'est deux, deux théories, deux concepts que je voulais que, euh, que vous ayez en tête. Alors, on a fait, on a travaillé, vraiment, on a voulu travailler, il y a déjà six ans, hein, avec des collègues québécois, sur les effets de ces sons. On s'est posé des questions. Est-ce que euh, des sons de bateaux, on commençait à voir un petit peu d'articles qui arrivaient dans la littérature, est-ce que ces sons de bateaux peuvent avoir une influence sur ce passage-là de la vie pélagique à la vie, à la vie fixée. Alors, on a commencé vraiment de, de manière chiche, on va dire, avec, vous voyez, des aquariums très simples, une enceinte, et puis on émet le son dans ces enceintes, et on fait subir à des lots de larves, comment dire, des, des niveaux sonores, qui étaient, qui étaient ceux d'un bateau de, de mythiliculteurs de, de, du Québec. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que là, vous avez un taux de fixation, hein, euh, ce pourcentage de larves qui vont se fixer sur le fond, qui est euh, sans, en, en l'absence de son de 20 Quand vous mettez, vous changez un petit peu le régime alimentaire et que vous, euh, vous augmentez le son, on est passé à des niveaux de 70 Donc, on stimule vraiment la fixation de ces larves. C'est quelque chose qui, qui semble vraiment positif. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire euh, et il faut qu'on prenne en compte ce paramètre sonore dans, euh, dans notre, notre analyse euh, comment dire, de ces processus-là. Un problème aussi qui a été développé dans la thèse de, de, de Yuen, hein, c'est que euh, le son qu'on émettait euh, dans ces bacs n'était vraiment pas bon. Euh, on avait des problèmes de réverbération. Hein, les ondes se, allaient se heurter les parois de l'aquarium et on se retrouvait avec des fréquences qui n'étaient pas, euh, pas voulues. Donc nous avons travaillé là, c'est vraiment euh, des choses qu'on a fait. Euh, Justement, dans le cadre de ces relations arts et sciences avec Vincent, avec Maxime, on a discuté un petit peu des moyens qu'il pouvait y avoir pour trouver des nouveaux systèmes. Et nous avons construit, donc on part, les scientifiques font aussi des choses, ce sont, ils font de la recherche et développement. Donc là, on a construit des plans, on a sélectionné un certain type d'enceinte acoustique. C'est des enceintes qu'on achète chez les marchands comment dire, de natation synchronisée. C'est pour équiper les, les piscines, ou des piscines personnelles, si vous voulez. Et euh, on a testé euh, différents types de diffuseurs. Donc, ces diffuseurs, ça permet de casser les ondes sonores et, et d'essayer de limiter euh, ces phénomènes de réverbération. On s'est équipé aussi avec des systèmes audio qui proviennent du monde professionnel, notamment avec la compagnie AudioLite, hein, qui est euh, bien implantée ici, qui s'occupe du... La sonorisation des vieilles charrues qui nous ont conseillé sur certains processeurs numériques qu'on pouvait utiliser. Pour arriver à ce système de bain-marie, hein, vous voyez que dans ces cylindres euh, qui sont ici, vous pouvez mettre 5 litres de, euh, de, de solutions avec des larves, avec différents types euh, d'environnement de, trophique et pouvoir tester, euh, règle, régler complètement vos niveaux sonores et pouvoir finement estimer l'impact qu'il y a sur vos larves. Donc ça, ça fait l'objet d'une thèse de Mathilde Gigot qui est qui est dans, dans le public là et qui, qui passe beaucoup de temps actuellement à travailler sur sur ces, ces systèmes là. Alors notre objectif, c'était quoi C'était de de comment dire de retranscrire des sons de battage et de forage. Alors je vais vous faire écouter ce qu'on ce qu'on entend en milieu naturel, ce qu'on enregistre en milieu naturel. sons de battage qui sont des sons quand même assez basse fréquence. Alors, sons de forage, on va, on va aller plus rapidement. Voilà, ça va. <rire> vous n'êtes pas tout sourd Mais vous voyez deux types de sons, des sons qui sont plutôt impulsionnels. Où on a vraiment des sons qui sont à très fort niveau, mais qui durent peu de temps. Et puis des sons de forage qui sont beaucoup plus cont euh, continus. Donc là, on, on est passé dans nos systèmes, on a enlevé les diffuseurs, on a regardé un petit peu quel était notre son sans diffuseur. Voilà. Tu peux Où ça, tu veux ça fait, ça fait ah, Mais là, ça va aller sur celui-là, celui-là, ça va être bon, tu vois. Ah, ouais, ça va être bien, ça. Vous entendez l'écho. Donc, ça, on a vraiment, euh, comment dire, on avait un écho dans notre système. On voit bien qu'on a des ondes qui se réverbèrent. Et en mettant nos diffuseurs, on entend même les bruits des scientifiques qui parlent derrière. Et vous voyez, on retrouve vraiment des sons. On, on limite vraiment ces effets, euh, comment dire, euh, sur, euh, notamment sur les hautes fréquences hein, et aussi sur les basses fréquences on retrouve un spectre qui est beaucoup plus naturel et qui correspond vraiment à la situation de terrain. C'est ce qu'on veut faire quand on fait l'expérimental. Il faut qu'on qu se colle le plus au terrain en contrôlant les conditions. On a travaillé aussi, et on travaille toujours, avec une écloserie, hein, qui est l'écloserie du Tinduf, euh, qui sont les spécialistes euh, en France et même en Europe, et je dirais même dans le monde, de la production euh, de naissins de coquille Saint-Jacques. Hein. C'est eux qui, qui permettent le réensemencement, euh, en baie de Saint-Brieuc notamment, avec du nouveau naissin, et on leur a commandé une production de larves issues d'adultes. Et nous avons fait des tests avec ces différentes larves. Alors, je vais vous montrer juste les résultats d'une manip qui a duré quatre jours, où nous avons travaillé sur ces stades. Vous avez parlé de ces stades pédivilligères, les stades qui sont vraiment critiques, ultimes, pour la sélection de l'habitat. Et déjà, ce qu'on a vu, c'est que même en mettant des sons qui étaient à des niveaux qui correspondent à 50 mètres de la source de battage, euh, on a des taux de mortalité qui sont minimes. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Quand on met du battage. A priori, on ne tue pas nos larves. C'est une première chose qui est intéressante. Et puis, on a été surpris parce que vous regardez ici sur ces, ces courbes, vous voyez que notre contrôle, on a 20 de fixation primaire. Et dès qu'on met un niveau 1, un niveau 2, niveau 3 de son, tout de suite, on a une stimulation du taux de métamorphose. Et ce n'est pas des petites, euh, comment dire, des petites augmentations. On est sur un tiers à 60 de stimulation de la métamorphose. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc là, vraiment, on est en train de démontrer qu'il y a une adaptation, il y a une sélection, hein, et ce qui, ce qui est un petit peu étonnant, mais il y a une sélection qui fait que nos larves sont capables de répondre et de prendre cette information de bruit comme un signal euh, qui peut stimuler ou inhiber. Là, on stimule. Peut-être que sur d'autres espèces, ça peut changer les choses. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur ces histoires de sons, c'est que nous, écologistes marins, on, on est passé complètement au travers de, de, de ce facteur. C'est un peu étonnant qu'on qu ait zappé le fait que dans des systèmes aquatiques, ce son pouvait servir d'information sur la qualité de l'environnement, la qualité d'un habitat, et que maintenant, on est en train de développer complètement... Euh, on parlait de, de bioacoustique. Là, on parlait au repas de déco euh, acoustique, de nouvelles disciplines qui mêlent donc des, des sciences de l'ingénieur et des sciences dures pour essayer vraiment d'estimer euh, les effets de, de ces sons. Deuxième chose, alors ça c'est un schéma qui est un petit peu peut-être compliqué, mais ça vous illustre quand même. Euh, euh, les taux de mortalité qu'il y a entre ces cypris et puis le stade adulte. Hein. Vous voyez, on a une succession de, de, pardon, et qui, euh, qui arrivent à euh, peut-être un seul individu qui va donner un adulte. Donc, si vous changez ce qui se passe, notamment au moment de la fixation primaire, vous pouvez euh, avoir un rôle réel sur euh, la prochaine génération, les jeunes en tout cas, et puis les adultes après. Et ça, c'est bon, vraiment... un un concept, si vous avez un assemblage d'espèces données, de l'espèce 1 qui est la plus abondante jusqu'à l'espèce X qui est la, la, plus, la plus rare, eh bien, vous pouvez imaginer des espèces qui ne vont pas être sensibles à ces effets sonores, des espèces qui euh, pourraient être inhibées, et puis des espèces qui vont être aussi facilitées. Et dans ce cas-là, vous changez complètement, a priori, votre assemblage avec, à la fin, excusez-moi, euh, une espèce 5 qui va être favorisée. Et ça, vous pouvez imaginer quand même que dans le milieu naturel et notamment dans les systèmes polaires, il puisse y avoir des espèces qui ne sont pas habituées à avoir entendu du son, des sons anthropiques. On est en train de voir qu'actuellement, il y a énormément de navires, de tourisme qui viennent dans ces systèmes-là, que les niveaux sonores au Svalbard notamment ont doublé, je crois, en 10 ans. On peut imaginer qu'on peut avoir des réponses qui vont être importantes au niveau de ces espèces qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas été sélectionnés à des niveaux sonores vraiment importants. Voilà, donc là, maintenant, je vais laisser la place à un vrai artiste, hein, quelqu'un qui va nous présenter une œuvre, donc, de Noisy World, et euh, qui est Vincent.